J'espère que vous allez bien. À la demande générale, j'annonce le retour des roleplay à ah, SMRD. Je ne m'engage pas sur un rythme de parution. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai découvert la plus belle arnaque ASMR du siècle et je vais donc l'utiliser cette arnaque consiste à ressortir plusieurs fois la même vidéo avec une version pluie vent épais, bouclier, que sais-je donc n'hésitez surtout pas à activer les notifications pour être sûr de pouvoir voir les fameuses versions de mes vidéos. Ça m'aidera à remonter dans l'algorithme YouTube et peut-être gagner beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je vous ai concocté un petit roleplay. Je m'embrouille avec ma copine. Avant de démarrer ce Roleplay, n'oublie pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo et de m'écrire dans les commentaires. Hey Bien évidemment, si vous avez des demandes de Roleplay, n'hésitez surtout pas à m'en faire part dans les commentaires. peur comment ça qu'est ce que je fais je me prépare à quoi je me prépare je vais jouer à la play chez mes potes on est samedi soir tu sais bien Oui, je vais, enfin, je vais chez mes potes, oui. Donc j'ai pas besoin de me faire. Non, mais. Je, enfin, je comprends. Et, euh, enfin, je me fais beau pour euh, quand je rentrerai. Pour que tu sois contente de me revoir. Comme ça. Clotilde Non, je, je connais pas de Clotilde. Qu'est-ce que tu me dis je... tu, tu veux voir mon téléphone Enfin, je je l'ai pas sur, je l'ai pas sur moi. Enfin, si, enfin, comment ça, tu veux me faire sonner Non mais, je te dis que, je te dis que, je, je te dis que je... Mmh. cette batterie ça sert à rien de non mais bah... okay. c'est Cl... des messages de clotilde on se voit ce soir non clotilde non c'est pas clotilde c'est clotilde Ça a corrigé. Non, mais c'est débile. C'est débile. Tu veux venir avec moi Non, mais... Non, tu peux pas venir avec moi chez mes potes. Tu vas t'ennuyer. Non. Non. Euh, clotaire il a qu'un canapé de place. Tu peux pas t'asseoir. Donc, euh, non, tu viens pas. Puis, tu sais pas jouer à la play. Enfin, tu sais très bien que... Non, mais forcément que... Non, mais forcément, zig si... Comment ça, tu veux l'appeler Non, mais... c'est non mais l'appel pas, c'était billi, il, il a prêté son téléphone à sa cousine. D'accord Dessus, non mais... Alors écoute-moi, je vais te dire un truc. Ce que t'es en train de faire, ça ne me plaît pas du tout. Dans, dans, dans mon sac de sport, c'est stupide, ça a dû arriver là par erreur, sûrement un pote qui me... Donne-moi mon téléphone, j'appelle Clotaire, j'annule la soirée, là on est parti pour s'embrouiller parce que vraiment, là, je. donne-moi mon téléphone, non uh <laughs>